Jean-Mi a profité de ce jeudi ascensionnel pour se faire un travail de quatre jours avec son pote Pascal. Alors il admire la nature, le nez en l'air, et puis, boum, et ben il s'est vautré, mon Jean-Mi. Il a chu au pied d'un arbre pendant son ascension. Et là, c'est comme si ça avait été une révélation. Il est tombé amoureux, red dingue, il ne veut plus le quitter, son arbre. Il lui a même donné un prénom, il l'a appelé Olivier. Non mais c'est débile, hein. Ah bah ben oui, on n'appelle pas un sapin Olivier. Et ben moi, quand je planterai un sapin, je l'appellerai Douglas, parce que ça, c'est un vrai prénom de sapin.